Et eh bien salut à toutes et à tous les compagnie les 16h J'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va nickel et comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui Et non on va pas commencer cet épisode de la même façon que j'ai terminé Le dernier Non mais c'est abusé hein N'abusez pas des bonnes choses Aïe C'est bon je rigole Attendez Comment ça va les amis bienvenue sur ce 9ème neuvième... Non 8ème 9ème 9ème Neuvième épisode de notre incroyable aventure Dommage Voilà, incroyable aventure sur Far Cry 6 Ça fait une semaine maintenant que l'aventure a débuté Et je suis toujours aussi ravi J'espère surtout Que vous également On commence bien cet épisode les amis Je vais vous montrer où nous sommes et je vais vous montrer ce que nous allons faire Bien sûr euh... Et il y a encore Un doll ici Ça fait beaucoup de doll Pour les Alsaciens vous aurez la ref Bien évidemment du coup nous avions terminé le dernier épisode avec cet avant-poste ici Du coup la SRAM des 7 trésors on s'est fait attaquer pareil par des loups Euh... À moins que... Non non c'était la station là Qu'est-ce que je raconte Je ne sais plus Bref et aujourd'hui on va faire cet avant-poste ici là Pour commencer cet épisode directement Attendez il y a un trésor à gauche apparemment On va aller voir Apparemment il y a un petit trésor par ici euh, Voilà on y arrive Et on va faire l'avant-poste Ce qui va nous débloquer évidemment euh, des nouveaux passages rapides Mais également voilà... Des, des nouvelles zones safe Bien évidemment qu'avons nous là Cetra de Banassure Superbe Là on peut hop, Fouiller le conteneur Quelque chose qu'il nous faudrait J'ai réalisé ça en faisant le montage du dernier épisode Quelque chose qu'il faudrait absolument Qu'on qu fasse Il faudrait qu'on se confectionne qu Alors Non pas un portefeuille, non pas un sac à butin Mais un kit de seringues Transporter jusqu'à 3 seringues parce que là on est, on est limité quoi hein. et, euh, et, est, et une fois que j'ai gaspillé mes trois seringues bah je suis dans le caca donc euh, il faudrait du sanglier aussi ouais qu'on chasse du sanglier alors ça tombe bien parce que il y a pas de sanglier ici bon ben bah on, on garde en tête qu'il faudra qu'on chasse du sanglier d'accord voilà allez direction l'avant-poste qui est euh, en contrebas vous voyez la fumée noire L'objectif à la fin c'est qu'il n'y ait plus aucune fumée noire Et plus que de la fumée blanche comme vous pouvez voir bien évidemment puisque la fumée blanche c'est pur. Ce n'est pas de la fumée d'ailleurs bien évidemment Quoique les complotistes pourraient dire que c'est <rire> des chum trails Non bref alors en tout cas voilà N'oubliez pas le pouce bleu si cet épisode vous plaît Si l'aventure vous fait kiffer Et puis si à la fin de cet épisode vous trouvez ça naze Et de suite et eh bien vous pourrez toujours mettre un petit dislike Mais n'hésitez pas à vous justifier avec un petit commentaire Voilà ça me ferait plaisir Hop là on est arrivé J'ai les collègues qui vont m'aider je le pense Alors, On va éviter de se faire cramer dès le début Ça commence déjà très très mal Voilà Alors je vais vouloir faire ça discrètement mais regardez j'ai des collègues Qui sont en train d'arriver j'ai l'impression Oh non ils vont tout foutre en l'air Ils vont tout foutre en l'air les collègues je le sens venir Sacré sentier d'or Bon Voilà je commence à voir les bonhommes J'espère ils vont pas venir eux hein. Appeler mercenaires, ah je peux les appeler si jamais D'accord, donc ils vont pas euh, Ils vont pas l'attaquer sans que je leur demande j'espère hein. Y a intérêt Bon, allez on y va Hop ça dégage On perd pas notre temps ici On est rapide, efficace euh, Personne me voit L'alarme elle est là-bas L'occasion d'essayer de détruire l'alarme Avec l'arc ça fonctionne pas Oh Non ça fonctionne pas Ah C'est embêtant C'est embêtant du coup Mais c'est pas grave Il fallait, fallait essayer Oh non Oh non Alors ça ça pue du cul Alors ça ça pue du cul alors ça, ça pue du cul ce qui se passe les amis Hop L'alarme T'inquiète L'alarme est désactivée T'inquiète Pulette Hop Eh oui il a plus d'alarme les gars Eh ouais C'est dommage Allez salut Wouhou. Alors on récupère quelques petites choses Sur le, sur le chemin Il est où le dernier Là Voilà bon attendez Euh Je, je sais pas j'ai eu un petit peu peur Terrasse d'été qui ira trop bien J'ai eu un petit peu peur parce que oh un éléphant Oh, hein. Se trompe parfois. Non, le tigre derrière il m'a fait trop peur. Ou je sais pas si c'était un léopard, mais il m'a fait trop peur, je vous jure. J'ai cru que j'allais tout foirer la mission, quoi. D'ailleurs, il est là-bas. Et vous savez ce qu'on va faire Parce qu'on est des criminels, mais parce qu'on a besoin de peau. Eh hey, mon ref Ça dit quoi l'équipe Alors là, j'ai eu un petit peu peur quand même. Là, j'ai eu un petit peu peur. Hop, je peux dépecer. Allo D'accord, c'est vrai qu'il faut se soigner avant de dépecer, ça je ne comprends pas. Euh, je sais pas si c'est un bug. Après, c'est un petit peu logique aussi. Euh, attendez, on va essayer de monter sur l'éléphant. J'aimerais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Mais du coup, je peux monter sur les éléphants maintenant. Hein. Alors, comment ça fonctionne Salut mon ref Hop Ah oui, il n'y a pas besoin de l'apprivoiser. Je me suis cru sur Minecraft. Et hop là Et là, vous voyez ce qui est rigolo, c'est qu'on peut charger. Bon, là, ça ne sert plus à rien. Mais on pourra faire des trucs assez rigolos Et on peut lever la trompe aussi Ce qui va nous permettre euh, De faire des petites dingueries Bon Ceci étant dit, ceci étant fait On va juste changer une arme J'ai besoin d'un sniper euh... Attendez, il y a une affiche de propagande Là Je l'enlève Hop, voilà Je rentre ici Voilà L'armoire elle est là Oh bah j'ai débloqué le sniper, magnifique Oh c'est bon ça J'ai débloqué plein de choses d'ailleurs Ok, oh je suis content là <coughs> Bon déjà j'achète plein de seringues gilet pare-balles Amélioration de mercenaires Vos jetons de mercenaires vous permettront de faire appel à un rebelle plus fort et mieux armé Bon de toute façon j'en ai jamais fait appel pour le moment Donc j'en ai pas besoin euh... Donc je vais même pas acheter ça Ça ne me sert à rien Bon moi ce que je veux c'est le sniper Arme spéciale peut-être Non il est censé... là sniper. Je l'achète voilà, on va le placer à la place de la K qui est là. Tac, accessoire, le petit silencieux. Voilà, ça va nous permet de casser l'alarme, les alarmes à chaque fois. Le chargeur amélioré, la peinture. Oh, magnifique! Peinture un peu rose comme ça. J'aime bien. Ensuite, on fait le plein de munitions. Et ensuite, on va vendre ce qu'on a. Voilà. Euh, Est-ce que, est que je peux confectionner des trucs Non je crois pas Là il me faudrait du sanglier dans l'idéal comme on a dit euh, Voilà Très très bien Ah aussi pour un sac de munitions euh, le pot de sanglier Bon en fait l'idéal ce serait vraiment de faire de la chasse euh, De la chasse au sanglier Bon mais nous on va aussi continuer l'aventure Oh regardez comme c'est magnifique On va se régaler On va se régaler euh, Là ça y est on a tout safe Là il n'y aura plus jamais d'ennemis Enfin euh, plus jamais Moins d'ennemis, là on est vraiment tranquille Alors on a des tours radio qu'on peut faire ici Des forteresses, plein d'avant-postes Au niveau de la quête principale ça se passe plutôt euh, Ici là, on a Longinus qui nous attend On a également euh... Non Sabal ne nous attend pas Ah là ici il y a Yogi et Regi Là ça va être les meilleurs épisodes de l'aventure Je préfère vous le dire tout de suite mais ça va être les meilleurs épisodes de, de l'aventure euh, Moi je vous suggère Mais là il y a un clocher, parfait, on y va On va aller faire le clocher qui est à 700 mètres Directement euh, je vais reprendre le pistolet dans la main Je vais prendre la voiture En voiture Simone N'oubliez pas le pouce bleu encore une fois Parce qu'on s'est régalé et on va se régaler Bon je passe à côté de quelques trésors Mais vous l'avez compris c'est pas très intéressant enfin, C'est pas grave C'est des trucs qui nous permettent de gagner un peu d'argent Mais on tombera jamais sur des gros collectibles Spéciaux je sais pas quoi Donc si on passe à côté de quelques coffres C'est vraiment pas bien grave D'autant plus qu'on est vraiment très très bien faut dire que Far Cry 4 c'est un jeu qui est quand même assez simple Je trouve Plus simple que Far Cry 6 Vous voyez ce que je veux dire Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire <rire> C'est très perspicace par contre On va continuer à pied Parce qu'on a des petites choses Alors oui il y, y a aussi des coffres On a dit qu'on s'en foutait mais Si déjà il y en a plusieurs Petit grand plastique, mignon ça Et là on a une sorte de euh... Est-ce qu'on peut sauter là On peut grimper, magnifique Là, on a une sorte de euh, structure, je ne sais quoi. Alors, attends, un petit coffre. Ouais, wow, on a un petit, lier, un petit livre. Euh, un chemin à de multiples destinations. Mais le sentier d'or n'amène qu'à la ruine. Que la lumière de Pagan vous inonde. Ouais. c'est Bon, on est, on est contre cette phrase, mais euh, la phrase est quand même bien trouvée, il faut le dire. Il faut le dire. Moi, je, je dis bravo quand même aux au responsables communication de Pagan Voilà. Le responsable communication de la dictature Il est quand même fort hein, si je puis me permettre A deux doigts d'adhérer à la cause hein. A deux doigts d'adhérer au 49.3. Bon alors attendez est-ce qu'on peut faire tourner ce truc là Ce serait assez sympa Ah en fait on peut pas ils sont cassés Je viens de comprendre ceux qu'on peut pas faire tourner ils sont cassés Pardon Attendez Ah voilà Ça va mon ref parce que là en fait tu vas rien faire du tout là. Hein. Là tu vas rien faire du tout. Hein. Non mais je préfère te prévenir. Yeah d'accord, ok c'est bon, c'est bon. je rigole, je rigole. Eh Tigrou il est vénère hein, quand même. Hein. Tigrou Voilà. Eh, il est un petit peu énervé quand même le bug Alors vous voyez sur le, le radar en bas à gauche la croix. C'est à dire qu'il y a un cadavre. Mais un cadavre de quoi Ah d'accord, il a buté le, le pauvre tapir. Bon bah écoutez déjà, autant se servir hein. Eh, hey, quand même Allez, pot de tapir de Malaisie On continue de monter Au niveau du clocher, c'est à 300 mètres Et euh, Si on arrive à monter de manière directe, ce serait assez chouette Parce que en soi, 300 mètres, vous l'avez compris 300 mètres sur le jeu, c'est quand même assez rapide Mais Le problème, c'est que quand on contourne Ça peut très vite devenir long Regardez comme c'est beau, là, il y avait une statue dans la roche Incroyable Attendez Eh bah, ben, n'hésitez pas à revenir en arrière. Euh... Oh, un troisième tigre! Attendez, on va se le faire. Je crois qu'avec trois tigres, on peut faire quelque chose. Salut mon ref! Désolé, t'as pas eu le temps de. T'as pas eu le temps de réfléchir. Allez, je te dépece. Il y a un marchand à côté, ça tombe bien. Ça tombe super bien. Je récupère aussi le tapir. On va aller voir le marchand, comme ça, on va déjà pouvoir se débarrasser de certaines choses. Eh, il est plutôt pas mal cet épisode. J'aime beaucoup cet épisode. Déjà on va vendre euh, On refait les munitions parce que ça va vite hein. Et c'est pour ça il nous faudrait aussi un sac euh, Un sac de munitions Ce serait pas mal hein. euh, Sac de munitions Ah c'est de la peau de sanglier qu'il faut justement euh, Donc je peux rien faire avec mes euh... Ah ouais panthère nébuleuse ça n'a rien à voir D'accord Compétence d'ailleurs 5 points de compétence On verra ça plus tard Merci C'est bon mon ref merci Merci beaucoup. Euh, bon, j'aurais pu lui vendre ma peau, de, ma peau de tigre du coup, mais bon, c'est pas. Vous inquiétez pas. Hop, on va décaler. On va enlever euh, l'affiche qui est juste ici. Tac tac. C'est toujours les mêmes affiches. Hein. Ah, le responsable communication. Il s'est pas foulé sur euh, le visuel. Je me suis pris une balle perdue là. J'ai pas rêvé. Attendez, je me suis pris une balle perdue là. Et qu'est-ce qui se passe Attendez parce que j'ai un sniper maintenant. Hein. Alors là c'est mes copains. Hop, merde. Bah ça commence bien. Ah, il faut que je m'entraîne au sniper. Voilà, là je l'ai eu. Euh, bon courage. Bon bah c'est bon. C'est bon. La sélection naturelle euh, s'occupe euh, de tout. Alors sans trop tôt de vivbat. Eh ben, fait bon vivre ici. Si je devais faire réparer ma voiture je viendrais ici directement hein, Sans aucun problème Bon le convoi on en a rien à péter Ah c'est des petites missions comme dit Qui donnent de l'argent, des bonus de karma etc Bon mais ça va la comédie Allez la tour elle est juste en haut A mon avis il y a quand même pas mal de monde euh, au balcon bon, Allez frère c'est bon Oh Alors ça Alors ça c'est vénère Arrête Alors ça c'est vénère C'est bon, je sais pas c'est quoi comme animal C'est pas les mêmes que tout à l'heure hein. C'est pas les mêmes que tout à l'heure Loups tibétain. C'était pas des loups tout à l'heure, on est d'accord C'était des sortes de petits chiens enragés quoi Là c'est vraiment des, des gros loups quoi Oh my god Je me demande si euh, on peut confectionner quelque chose avec Profitons-en Eh vous avez vu on est pas tranquille hein. On est vraiment pas tranquille hein. C'est clairement un épisode où la chasse elle, elle fait partie intégrante du gameplay, je le répète Parce que ben en voici encore la preuve même forcément, sans que, tu sans que tu veuilles faire de la chasse. Attendez, je vais passer par là. Je vais passer par là, ce sera plus direct. Allô. Euh, ah. Le grappin. Et c'est parti. C'est dans tous les cas, t'as pas le choix de de croiser la, la route aux animaux, quoi. Ah, je peux faire Ça, un petit peu dangereux. Ça, dans la vraie vie, je, ben, je serais mort. Hein. <rire> jamais de la vie, tu fais ça. À aucun moment, d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir. Tu fais jamais ça. Espèce de fou va Hop Y'a des gens Waouh Y'a personne Y'a personne Ah des munitions merci Pas besoin d'en racheter au moins Allez c'est parti Pour l'ascension Qui va être longue Ou pas ah, je suis trop content du sniper, je sens qu'on va se régaler Sniper, pistolet, arc Et euh, fusil d'assaut C'est le combo gagnant Peut-être qu'on pourra remplacer le pistolet par autre chose Bah non du coup le pistolet on en a besoin euh, C'est par où qu'on monte là Ah putain je suis débile Vous voyez c'est... Il faut se creuser les méninges des fois Voilà, faut surtout regarder au dessus de soi aussi hein. Parce que se creuser les méninges Je veux bien Là yeah. Voilà. Ceci est un voilà. Voilà. Voilà. voilà. Hop. Bon, madame. Oui. Oui, on va mettre fin au massacre. Tu as raison, madame. C'est pour ça que je suis là. Tac, ça dégage. Paf. Cinquième clocher libéré, messieurs-dames. Et ça, c'est beau. Ah, et bah ben le centre auto, on l'a déjà, déjà vu. Voilà, on y est passé juste avant. Chill, abandonné. Encore des animaux qui bouffent d'autres animaux. C'est cruel. Et la maison de la famille Rey. C'est les Rey, c'est les frérots, c'est les Rouillas. Rey, Rey, Rey, je la bute sous le soleil. Eh, hey, mais l'arme, c'est l'arme que j'ai acheté, je crois. Qui est gratuite maintenant. Bon, la fiche de propagande, je sais pas où elle est, j'ai pas envie de me casser la tête comme l'autre fois, donc. Ah C'était pas ça que j'avais prévu, mais c'est pas grave, c'est très bien. Allez, on va, on va aller voir ce qu'il y a ici. Oh du sanglier Attendez Incroyable Mais incroyable Attends, mon ref. c'est ce qu'il me faut Excellent Excellent pot de cochon. Ah non, c'est pas ça du coup. Confection. Ah ouais, sanglier cochon, c'est pas pareil. Ah, oh, je suis deg. Désolé, petit cochon. Euh, justement, attendez, voyons voir. Cochon. Ah ouais, il a pas de sanglier là. Par contre, il y a beaucoup d'animaux sauvages là. Hein. Les loups, les tigres, les dôles. Voilà, c'est ça qui nous attaquait euh, au début euh, de l'épisode. Ah, les sangliers, ils sont au début de la map. Ou peut-être par la suite, on en découvrira d'autres. Ok. Voilà, il y aura des ours aussi. Hein. On va prendre cher. On va prendre cher. Oh, je croyais que c'était un... Non enfin je vais rien dire parce qu'après on va me... Ok j'ai cru que c'était un animal en gros <rire> Tout simplement euh, Qu'est-ce qu'on a là Qu'est-ce que c'est Et voilà mes frères et sœurs Kirati Pourquoi vous devriez jamais Jamais manger de ravioli au crabe Au Kirat Ici ici, Rabir et Rana et vous... oh, Nom de dieu Hey Jégel, J. Gale j'y crois pas oh, Je peux te serrer la main j'ai suivi toutes tes aventures, mon pote. J'aime vraiment beaucoup ce que tu fais, je suis super fan. Respect, mon gars. Alors c'est toi le type de la radio Ouais, c'est moi. La voix de Radio Friki-Rat, Rana. Toi, tu te bats avec tes muscles. Mais moi, c'est plus avec mes mots, et puis tu connais le proverbe, la plume est plus forte que l'épée. Enfin, c'est métaphorique, hein Un stylo face à un coup gris, c'est pas jouer d'avance. Mais quand même, plus je détourne de de Pagan, moins ça t'en fera à combattre. – Je peux pas dire le contraire. – Enfin, mon champ d'action est limité, d'ici. Je réponds la vérité. Et les menteurs, je leur claque le bavoir. mais quelqu'un doit bien salir les mains, et bon, regarde-moi, et Chotou. C'est vrai que Chotou est cradingue, mais on peut pas buter des gens. Les seuls pistolets qu'on a ici, c'est des pistolets à eau. Et tu sais, c'est pour ça que je fais cette émission. Toi, t'as les épaules et les biceps pour t'occuper de tout ça et combattre le mal. T'arraches déjà les affiches de propagande, et c'est très bien, mais la machine à promotion de Pagan réagit à mort contre ça. Ces gars ouvrent des centres de propagande temporaire, et de là, ils peuvent balancer toutes leurs conneries. Jour et nuit, même. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Tu vois ce matériel J'ai bricolé ça tout seul. Et tu crois que cet abruti de Chotu m'aiderait Non mais regarde-le, il est dyslexique de partout. C'est juste un vrai boulet, ce mec. Je me sers de ce matos pour surveiller les fréquences de l'armée royale, et j'ai réussi à localiser un de leurs centres. Et tu voudrais que je le mette hors service C'est exactement ça, AJ. Exactement on peut pas laisser Pagan bourrer le crâne du peuple avec ses conneries. Et... ça mettra fin à la propagande Oh non, certainement pas, mais t'en fais pas. Je trouverai les nouveaux centres de propagande dès qu'ils ouvriront, et je t'enverrai les infos. En attendant, va faire ce que tu fais le mieux. Va leur défoncer la tronche, mec Détruit le premier centre Oh, oh merde, je dois reprendre l'antenne. Euh, merci. Merci beaucoup d'être venu. Chotu, prépare-lui du chai, s'il te plaît. Mais mais qu'est-ce que t'attends Désolé, c'est pas un hôtel trois étoiles, mais on fait ce qu'on peut. T'as trop chaud Tu veux qu'on mette la clim Chotu, la clim, putain de merde Désolé, on crève de chaud ici. C'est pire qu'un sauna, mec. On se croirait à Guantanamo. Ravi de te connaître. Et nous voilà Vous écoutez Radio Friki Rat avec Rabbi Rerana. On a reçu des questions de nos fidèles auditeurs. Celle-ci d'où vient de.. Euh... Janina qui nous écrit ceci. Et salut, récemment je suis tombé sur... <rire> le mec il parle plus hors antenne Que en antenne, mais bon. Incroyable, ben voilà, du coup on a rencontré notre premier fan, on a rencontré euh, l'animateur qui nous avait appelé, euh, je crois, dans le dernier épisode, si je dis pas de bêtises, et qui me fait penser d'ailleurs à, à Radio Libertad euh, euh, sur Far Cry euh, 6. Voilà. Désolé, je vais faire beaucoup de références à Far Cry 6, parce que vous savez que ce jeu, je l'ai euh, kiffé. Du coup, et eh bien... L'armée royale a investi dans de la communication Ça on avait bien compris hein. euh, Le service com il est plutôt pas mal Donc atteignez l'emplacement désigné On va faire un déplacement rapide hein. On va pas se prendre la tête pour aller un petit peu plus rapidement Et du coup j'imagine qu'on va aller détruire leur, euh, leur radio là ou je ne sais quoi On va revendre un petit peu des petites choses Je vais vendre euh, la peau de loup du coup Puisqu'il me ça ne sert à rien Et la peau du tigre évidemment on va garder euh, voilà un petit peu le baral je vais vendre le sambar également et la peau de tapir également. Voilà, comme ça on est friqué. Et je me tâtais, ouais, à changer de. Euh... Ouais, non, bon, bref, allez, <rire> excusez-moi, je, je parle pour rien dire. C'est pas par là la sortie, c'est par ici. <rire> allez, ça repart. Plus que 300 mètres du coup euh, à faire. Ouais, mais aussi, laissez-moi respirer, non Je vais te Ouais tu parles beaucoup toi hein. En vrai tu parles beaucoup pour pas grand chose Voilà Allez c'est parti On y va les amis On va se faire cette petite mission bien sympathique Je l'espère et, euh... et ouais c'est con j'aurais bien aimé changer ma L'arme de poing On verra ça par la suite tranquillement Au fur et à mesure on va bien débloquer d'autres choses euh, Je tente très bien Wingsuit mais là euh, je la sens pas du tout l'histoire de toute façon, on est arrivé. Tout à fait. Hop là. Glissade, bien sûr. Nous y sommes. Free qui rate Radio Libertad. <rire> Alors. Détruisez tous les outils de propagande. Let's go. J'adore. Un mec, un mec. L'antenne, donc, à détruire, j'imagine. Ok. Mais il y avait vraiment cette mission là sur Far Cry 6 C'est ça ce que j'aime quoi Ils ont vraiment voulu garder leurs pattes euh... Enfin voilà quoi Ah il y a du monde là au balcon quand même Bon oh, j'ai qu'un seul outil à détruire eh, C'est là que j'aurais dû garder le RPG tu vois Fallait essayer Voilà Bon c'est pas fini Ok je me suis fait cramer la gueule Ok le sniper ça va être très compliqué Ok le sniper ça va être compliqué Bon normalement il n'y aura pas de renfort Et ça c'est pas mal Bon on va rester un petit peu sur la hauteur Vous m'en voudrez pas Mort Mort Mort et il y a des renforts Non Il y a une voiture qui est arrivée, là, j'ai pas rêvé Bon allez on y va Ah oui il y a des renforts Il y a bel et bien des renforts, let's go C'est maintenant Allez ouais, j'aurais dû prendre un Un RPG J'arrive t'inquiète j'arrive T'inquiète pas Loulou Il y en aura pour tout le monde Ok comment je fais pour détruire ça Comme ça Non d'accord grenade Hop Ça dégage Ok Hop Voilà Oh il est où là Il est aveugle Hop à la Manous ah ouais Hop ça dégage Y'a pas un truc à faire péter là Ah j'espère que ça marche hein. J'espère ça va marcher Parce que j'ai pas d'explosif Par contre Hop là headshot euh... Bon ça va cette mission est assez tranquille en vrai Et comment je fais péter ça moi j'ai encore une grenade Go Ok magnifique Mais là j'ai plus de J'ai plus d'explosifs là Ah ouais là par contre ils deviennent okay. ultra nombreux là Éliminer tout le monde D'accord Allez On va fumer la gueule à tout le monde Appa J'envoie un appa Ok Ah mon ref Hop J'adore Je me, je me concentre hein, parce que je suis pas non plus le mec le plus serein pour être très aidé avec vous. C'est bon ou pas On va en rester encore. Oh non. Ok, il reste encore quelques personnes. Un petit soin. Non, je peux pas prendre. Allez, hein, on récupère quelques petits loots. On dépeuse mais j'ai fini la mission, là J'ai l'air d'avoir fini la mission, là. Oh, mais il suffisait de casser comme ça. Je suis débile, moi. Bref. J'ai éliminé tout le monde, là. Ah, voilà Il reste un mastodonte. C'est top, ça. C'est top Aucun animal n'a été attiré Bouge pas t'inquiète Voilà Attaque Voilà Oh regardez comme il se fait défoncer Magnifique Ça c'est fait Du coup je pense que c'est comme un avant-poste un peu J'imagine Qu'on aura accès à cet endroit peut-être je ne sais pas euh, J'étais pas là hein, si jamais hein. euh, Non visiblement non Centre de propagande, quête réussie C'est bien sympa ces petites missions annexes Bon dommage que du coup on débloque pas euh, en accès rapide euh, En effet c'est bien dommage Mais en tout cas voilà c'est comme là, œil pour œil. Donc là c'est pareil une mission de vengeance comme on a déjà pu faire euh, au préalable Bien euh, Bah les amis on va directement Enfin euh, on va se rapprocher du coup de notre quête euh, donc, vous savez ce qu'on va faire dans le prochain épisode On va commencer le prochain épisode ici au manoir euh, de cet avant-poste directement. On va d'ailleurs se, se déplacer. On va faire la mission œil pour œil et puis on ira voir Longinus. Voilà, comme ça on va tout simplement aller de plus en plus vers l'est, vers le nord-est même pour plus de précision. Voilà, on va faire ma œil pour œil dans le prochain épisode. Je peux vous aider Oui, tuez-le. Envoyez-le en enfer. Il est venu avec l'armée royale pour nous enrôler. Et quand on a refusé, ils ont tué tout le monde. Sauf moi. Quelle horreur. Il a pris notre... Je vous montre. N'oubliez pas le pouce bleu. Et à demain, 16h. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.